Salut les amis, bonjour, bonjour à vous, comment allez-vous Eh bien j'espère que vous allez super bien Alors, bah oui, j'ai fait un petit peu, euh, quoi, un petit peu de silence comme ça, parce que j'en avais besoin. Alors j'en avais pas besoin par rapport à ce que j'étais surmenée, je suis pas trop surmenée d'une certaine façon, je suis plutôt du genre euh, super actif, donc euh, c'est plutôt disons silence, silence, hein. Qui me fait du bien quelque part donc ben, je suis retournée à mes amours c'est à dire la peinture euh, naturellement et ma famille hein. et puis un peu de balade de méditation pour euh, pouvoir disons se nettoyer aussi un peu la tête euh, c'est important en plus de ça c'était dans le mois du bélier le mois du bélier c'est un mois quand même qui est extrêmement important on redonne disons un coup énorme hein coup de roulette énorme disons sur, euh, euh, sur une nouvelle année quelque part euh, disons vraiment dans le sens euh, énergie et c'est extrêmement important disons de, euh, de, de, de savourer ça et puis de prendre tous les messages disons que l'âme peut euh, nous apporter c'est hyper intéressant et puis euh, fait... Vous savez, bah, comment ça se passe, chemin faisant, etc., etc. Je me suis penchée sur un petit truc qui me revenait comme ça. Donc, c'est celle-là, ma pouf, pouf, pouf, qui, qui, qui balance comme ça un petit peu des messages et que j'avais pu remarquer. Tiens, mais je fais un silence. Est-ce que mes abonnements vont baisser Est-ce que euh, euh, ceci Est-ce qu'on va m'oublier et tout d'un coup, j'ai réalisé, alors que le mois du bébé, c'est le mois vraiment où on reprend sa liberté, où on n'est plus attaché à ce genre, disons, de paramétrage. Vous voyez, on, on coupe les liens, disons, on essaye de se refaire justement une peau neuve, disons, pour pouvoir euh, rentrer euh, dans quelque chose, disons, de tout à fait nouveau. Euh, ça demande du courage, quelque part, que ce soit physique, intellectuel, au point de vue familial, beaucoup de choses selon, disons, la situation de, de, de chacun et voilà et donc euh, je me suis dit oh c'est bizarre euh, alors j'ai fait une petite liste là, parce que comme, comme j'ai jeté ça de ma tête donc je me suis dit je vais comme je, je l'ai jeté je l'ai jeté alors il m'a fallu un petit peu de temps <rire> pour pouvoir renoter euh, disons ce que je m'étais disons rendu compte alors, euh, oui, bah, je m'étais piqué tout à fait à un hein, jeu, disons, que tous euh, les youtubeurs, euh, disons, doivent se piquer à un moment donné. Ouais, j'ai ma vidéo qui mange bien, on me fait tel commentaire, j'ai eu tant de pouces, etc., etc. Euh, C'est valorisant, mais il y a un côté extrêmement, disons, qui peut être, disons, limite où on peut, disons, sombrer dans une espèce d'auto-satisfaction, vous savez, euh, style Famica du champ, j'ai plein d'amis comme ça, et c'est quand même assez euh, dangereux naturellement de passer là-dedans, parce qu'il y a des gens, s'ils ne sont pas très solides et tout, ils peuvent vite euh, euh, prendre la grosse tête, et puis boum, s'effondrer, et il faut faire attention à ce genre de jeu. Alors, j'ai, voilà, alors... Je m'étais rendu compte aussi que je commençais, disons, à m'astreindre à un certain style de vidéo. Vous avez vu, les amis, je ne prépare pas en général. Je marque tout sur le tableau pour euh, voilà, que ce ne soit pas trop euh, la lue, euh, la vidéo. Mais je suis loin d'être une fonctionnaire de la vidéo. Euh, c'est vraiment, disons, le cœur. Je parle quand j'en ai envie, du sujet que j'ai envie, des choses que j'ai. Je... C'est tout. Il y a des, des, des sujets qui me passionnent, euh, disons, tout au long disons de la semaine. Il y a des, des événements qui se passent et tout. Et me limiter à des énergies de la Lune, à des énergies de la semaine, aux énergies de ceci, de cela. Vous savez, une... Puis, ça fait longtemps que je vous dis, si vous êtes pris euh, sur le Titanic, votre énergie, celle du voisin, à un moment donné, c'est kiff c'est pareil, donc il y a une question aussi de comment euh, euh, se renforcer, disons, euh, être, disons, euh, habiter son corps, que l'âme puisse donner vraiment réellement, réellement, disons, des informations tout à fait euh, positives, de façon à ce que la, la, la vie vous puisse, disons, passer sûrement, disons, un pied. Et si vous n'êtes pas sûr, mes amis, vous faites comme moi, Enfin, c'est un petit conseil que je donne. Vous arrêtez tout et vous vous mettez en train. Allez vous coucher, c'est mieux. Allez vous balader, c'est mieux. Mais faites rien. Hein? De façon à juste le temps de vous extraire, disons, de ce truc qui risque un peu de vous trotter dans la tête. C'est exactement la même chose que quand on veut acheter une voiture, tout d'un coup, c'est tout de suite qu'il faut le faire ou pas. Euh, D'accord, vous avez un besoin, par exemple, de changer de voiture et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui... Eh bien, je vais vous dire une chose, si elle est pour vous, cette voiture, il n'y a personne qui vous la touchera. Voilà, c'est comme ça que c'est fait, c'est comme ça que c'est dit, et ça fait des millénaires qu'il y a des tas de, de, de, de sages, dans beaucoup de, de, de, de... que ce soit de... je ne veux pas dire religion, mais vous savez à quel point, disons, d'enseignement vraiment euh, divin, disons, vraiment, vraiment, euh, euh, sont tombés sur nous. C'est pour toi, il n'y a personne qui touchera. Et si c'est pas pour toi, ta peau dansée sur ta tête, t'en rien. C'est pas pour toi, c'est à quelqu'un d'autre, c'est tout. Et si jamais tu le prends par hasard, eh ben c'est un peu, disons, considéré, on va dire, comme euh, prendre quelque chose qui n'était pas à toi. Et à un moment donné, il y aura un effet aussi bombranque parce qu'il faudra rendre cette chose. Vous voyez. Donc c'est tout un petit, un petit système comme ça. Alors c'est un petit peu, disons, moi j'aime revenir beaucoup plus. <coughs> Pardon. Dans mon truc, spontané, coaching, euh, vraiment l'aventure de la vie, les énergies de la vie. Salut Hervé Avec vraiment disons à l'état pur, ah oui, et salut tout le monde aussi, c'est parce que les énergies, parce que j'en avais parlé à Hervé que je, je, peut-être j'allais je, je, faire quelque chose disons sur les énergies de la vie, mais parce que c'était ça, c'est ça qui montait en moi et c'est ça qui devient de plus en plus présent. Mais comme c'était un petit peu au stade de l'ébauche, euh, donc je n'avais pas donné suite, disons, à hein, vous pour faire tout de suite des vidéos. Mais voilà, voilà, donc euh, ben ça sera la surprise pour vous, ça sera la surprise pour moi, ça sera, disons, à chaque fois on pourra avancer, découvrir quelque chose. Je vous dis, je vous dis, mes amis, aidez-moi. Je veux pas, je veux pas tomber dans le fonctionnariat. J'ai envie de, dire, de faire des choses, d'analyser des choses. C'est intéressant, vous voyez. Mais d'une certaine façon, euh, j'aime ai, avoir, disons, euh, le retour, le contact. Euh, me dire, waouh, ça c'est pas mal, ça c'est un bon sujet, etc., etc. Et pourquoi pas, mais oui, ça tombe avec telle et telle chose. Euh, voilà. Là, j'ai mis sur le tableau, un truc, c'est aussi une vidéo certainement qui, qui me plaît parce que, bon, à Notre-Dame, vous savez bien ce qui s'est passé et tout, et certainement je ferai vraiment une vidéo par rapport à ça parce qu'il y a quelque chose, disons, d'assez énorme euh, par rapport à, à Michel de Notre-Dame, mais elle a naturellement la cathédrale Notre-Dame, dont euh, l'ange, hein, et, et l'ange hein, donc, qui. qui... Couvre, disons, l'énergie de cette, euh, qui protège donc cette euh, cathédrale. Il euh, y a un truc qui est très bizarre aussi. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont bizarres là-dedans. Eh bien, je vous en dirai plus hein, je, dans cette vidéo. Là, c'était simplement un petit coucou. Je voulais vous remercier vraiment de vos petits mots, de vos... Oh, oui, vous faites du souci, vous êtes passé ou... Qu'est-ce qui vous arrive J'espère que vous êtes en bonne santé. Merci, mes amis, mais vraiment, c'est gentil. Hein. J'ai été touchée, j'ai été touchée. C'est ce genre de relation que je veux avoir. Vous n'êtes pas ni ma patientèle, ni ma clientèle... Je, le, le, le, euh, ces vidéos, je les fais parce que c'est n'est pas, un, disons, une boutique. Euh, je vous dis, si vous voulez aller voir, disons, mon site, naturellement, vous allez le voir. Mais ici, c'est vraiment, disons, à cœur ouvert. Et quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, je vous le montre, je dis, waouh, ça c'est beau et tout, euh, ça c'est une belle chose à remarquer. Euh, partagez, simplement simplement et eh bien écoutez les amis alors à la prochaine fois et à très vite et moi je vous like quand même bisous bisous bisous les amis